C'est quoi la tokenisation Tokenise à quoi Je pense que tu as déjà mal à la tête lorsque tu entends ce mot prononcé, mais justement, on va simplifier tout ça dans cette vidéo. Bonjour, ici Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. Avant d'expliquer exactement ce que c'est que la tokenisation dans le domaine de la blockchain, puisque c'est le domaine où on entend le plus parler de ce mot, on va prendre la définition de base. La tokenisation, à la base, c'est quelque chose qui est utilisé en sécurité informatique. Lorsqu'il y a un gros problème sur une donnée critique dans un processus, il faut la remplacer. Et généralement, on la remplace par une autre donnée qui est aussi fiable et qui fera tout fonctionner. Voilà, à la base, c'est pour la sécurité informatique. Mais maintenant, c'est quoi la tokenisation et d'où ça vient Et si on le décompose, on entend le mot « token ». C'est quoi un token ben C'est justement ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais que tu fasses une chose. Déjà, pour commencer, écris-moi si tu connais quelque chose à propos de la tokenisation, si tu as déjà utilisé des tokens et qu'est-ce que pour toi un token comme ça en fait, pourquoi je te demande ça Parce que c'est vraiment important de donner une idée qu'on a par rapport à un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, tu vas l'apprendre parce qu'on va mieux te l'expliquer et ce sera bien plus clair. Un token, on peut dire que c'est un jeton. Ce qu'on utilise dans les casinos, c'est des tokens. C'est un jeton qui va ensuite se transformer en argent matériel. On a toujours besoin d'utiliser ça parce que si on utilise par exemple une machine à sous et que des centaines de dollars et d'euros arrivent et tombent, forcément ça va être dangereux. Si tu joues, je sais pas, au blackjack, à la roulette et lorsque tu gagnes, on te balance tout l'argent devant toi, ça risque d'être problématique, les gens vont te pousser et tu vas perdre tout ton argent. C'est pour ça qu'on utilise un token, c'est ça, un token dans la vraie vie. Et ensuite, tu vas l'échanger contre quelque chose, contre de l'argent, mais pas devant tout le monde. Ça, c'est pour le token que tu connais dans la vie de tous les jours. Maintenant, on va voir le token et la tokenisation dans le domaine de la blockchain et du bitcoin. Mais avant ça, si tu connais des personnes qui sont intéressées par ce sujet, intéressées par cette nouvelle technologie de blockchain et la tokenisation, même s'ils n'y connaissent rien, partage-leur cette vidéo car je pense qu'elle va vraiment bien leur servir. Maintenant, la tokenisation dans la blockchain. Tu dois savoir que le Bitcoin maintenant existe depuis un certain temps, qu'on a vu beaucoup de hauts et de bas dans ce domaine-là et qu'il y a une technologie derrière le Bitcoin. Si tu as lu un peu des articles à ce sujet, tu sais que la technologie s'appelle la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est C'est comme un grand réseau internet qui est décentralisé. Ça signifie que lorsqu'on fait des transactions dessus, elles ne sont pas vérifiées à un seul endroit, mais elles sont dupliquées des millions et des millions de fois partout dans le monde. Ce qui fait que le niveau de sécurité est plus élevé. Ça, c'est la blockchain. Mais maintenant, on a créé d'autres crypto-monnaies et pas que le bitcoin. À ce sujet, on s'est dit, ah mais si on crée d'autres crypto-monnaies, ça veut dire qu'on crée d'autres projets. Donc par exemple, on peut créer un projet pour améliorer le domaine de la santé via des réseaux décentralisés, améliorer le domaine de l'immobilier et surtout de la confiance qu'on a vis-à-vis -vis des gens. Parce que le but de la blockchain, c'est ça, déplacer le niveau de confiance en une seule personne ou une centrale à tout le monde en même temps. Voilà en fait l'objectif de la blockchain. Maintenant, lorsqu'on utilise le mot token, en fait, même dans le domaine du Bitcoin, la blockchain, ça désigne l'unité de compte, ça désigne le Bitcoin. Un Bitcoin, c'est comme un jeton, c'est un token. Lorsqu'on a une autre crypto-monnaie, c'est pareil. Dès qu'on a un jeton associé au projet, c'est un token. Ensuite, quand tu vends Bitcoin ou autre monnaie, Ether ou Litecoin, tu vas recevoir en échange de la monnaie, fiat de la monnaie classique que tu connais. Maintenant le terme tokenisé, il est particulier. Tokenisé, on peut dire c'est rendre quelque chose liquide. Ensuite tu vas me dire mais qu'est ce que ça veut dire rendre quelque chose liquide surtout dans la finance et surtout dans les crypto monnaies. L'exemple le plus simple c'est l'exemple de l'immobilier. Pourquoi Parce que l'immobilier c'est quelque chose de tangible qu'on peut toucher. On ne peut pas vendre en même temps une chambre à quelqu'un et une chambre à quelqu'un d'autre. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on loue une chambre et on loue une autre chambre. Comme ça, on arrive à avoir plus de gains grâce à ça. Ça, c'est ce qui s'appelle la division d'immeubles, de rapport ou la division tout simplement de son appartement. Maintenant, comment faire pour investir à plusieurs dans une maison ben, On fait ce qu'on appelle la tokenisation, ça veut dire on crée... Une monnaie virtuelle digitale qui permet à des gens d'investir dans le projet qui est l'achat, l'investissement tout court dans la maison. On le distribue, on établit un prix et les gens peuvent investir. Une fois qu'on a atteint une valeur intéressante, bah soit les gens peuvent revendre en se partageant les gains et puis ensuite un autre projet est créé. Soit une personne dit, moi j'ai l'argent pour tout racheter et puis rachète tout. Mais ça permet justement de diviser l'investissement partout et de diviser l'investissement pas que en France. Tu peux le diviser partout dans le monde. Ça signifie qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'investir à Miami en restant en France sans même être allé là-bas voir exactement à quoi ressemble l'immeuble. Tu auras une visite virtuelle de, de la maison, du logement et tu te diras « je pense que c'est un bon projet parce qu'il se situe à côté de la mer, à côté d'une construction qui va arriver prochainement » est investi dedans, un japonais peut investir dedans, un irlandais peut investir dedans, un sud-africain peut investir dedans. Ça, c'était impossible aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle, et qui est en train de se développer, le digital twin. Ça signifie que tout ce qui est physique aujourd'hui va pouvoir se transformer en digital, en virtuel, et tu pourras participer à l'évolution de ce projet-là. C'est ça. La tokenisation. Et on peut faire ça dans bien d'autres domaines. On peut faire ça dans le domaine du sport. Il y a un sportif qui s'appelle Ronaldinho qui avait créé son token pour qu'on puisse investir dans ses projets, qui étaient de créer des clubs de foot dans les favelas au Brésil. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et il y a même des artistes qui avaient créé leur propre token afin qu'on puisse participer à la production et à la réalisation de leurs projets musical Donc là. Tu vois vraiment que c'est quelque chose de très très très puissant et par rapport à ça c'est tellement puissant que beaucoup de personnes s'y intéressent notamment les familles les plus aisées au monde Comment à se dire on a beaucoup investi dans l'immobilier dans les yachts et tout ça et dans l'art mais maintenant on veut quelque chose de nouveau et là on est dans quelque chose de nouveau et par rapport à ça j'ai d'ailleurs pu partager mon opinion et partager ça devant les familles les plus aisées de la planète à monaco et j'aimerais te partager la conférence que j'ai donnée en cadeau. Pour accéder à cette conférence, c'est très simple. Tu vas cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et tu pourras y accéder tout de suite. Donc, clique bien sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. C'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt. Ciao